C'est parti pour les astuces de l'expression écrite. Donc pour l'expression écrite, pareil que pour la première épreuve, pensez bien à vous isoler pendant une heure et demie et d'avoir votre caméra allumée, votre micro allumé et une bonne connexion internet. Donc la deuxième astuce, c'est de lire le sujet, de regarder les mots-clés et surtout de vous demander pourquoi l'examinateur vous a donné ce sujet-là, quel est l'intérêt pour l'examinateur de vous faire réfléchir sur ce sujet la troisième astuce, c'est d'organiser vos idées avant d'écrire. Organisez vos idées, cherchez une problématique et faites votre plan en deux ou trois parties. La quatrième astuce, euh, ce qui est bien évidemment recommandé, c'est de ne pas paraphraser le sujet et de vous relire à la fin. Enfin, vous pouvez aussi regarder sur le site internet et relire des sujets qui ont déjà été traités afin de voir ce que l'examinateur attend de l'étudiant.